Bonjour! Ça, c'est le marché de Noël de Sofia. Les marchés de Noël, c'est quelque chose qui est très populaire en Europe, euh, surtout en Allemagne. Et donc, le concept de marché de Noël allemand, il y en a un peu partout. Et ici, à Sofia, il y en a un. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, à voir, à manger. Ici, par exemple, on a des saucisses allemandes avec la choucroute. Et euh, il y a des stands avec de la crème glacée, avec des patates frites, des hamburgers. Il y a beaucoup de chocolat, bien sûr. Euh, et il y a le vin chaud, le vin chaud avec des épices qu'on appelle « glue wine ». Il y a de l'artisanat. Ici, on a un spectacle de danse, apparemment. Donc, les gens mangent, les gens boivent. C'est le temps de Noël et tout le monde est content. Ici, on a des cartes, je pense que c'est fait à la main, des belles cartes de Noël. Euh, ici, c'est le stand de chocolat, beaucoup de chocolat, en fait des objets sculptés en chocolat. Et ici, on a des décorations de Noël, c'est des maisons en pain d'épices, et il y a beaucoup trop de bruit, donc je vais arrêter de parler, désolée. Mais c'est très sympathique, les marchés de Noël. Salut. ça.